Yo tout le monde c'est mighty fake et aujourd'hui on a un problème en fait la photo qui n'aurait jamais dû disparaître de notre téléphone une de nos photos les plus précieuses celle-là même qui valait plus d'un million de dollars à nos yeux a été supprimée. du coup comment faire pour la récupérer Eh bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui c'est parti Donc on va se rendre sur le site tenorshare.fr puis sur l'onglet produits section récupération de données pour ensuite cliquer sur E data récupération de données android une fois sur la page du logiciel où on a à gauche une liste de ses fonctionnalités on va cliquer sur un des boutons de téléchargement en bas puis après installer l'outil d'abord du côté de mon téléphone voici une image que je venais de télécharger je l'ouvre pour qu'on la voit un peu mieux ok Et maintenant on va tout simplement la supprimer voilà c'est fait du coup on se retrouve sur l'appli qui a d'ailleurs plusieurs options de récupération mais ce qui nous intéresse ici c'est de reprendre nos données perdues à ce niveau vu que je ne souhaite pas retrouver tous mes fichiers mais juste les images je vais cliquer sur photo puis continuer je suppose que tu avais déjà branché ton téléphone au pc et activé le débogage usb parce qu'il y aura une petite appli qui va se lancer dessus il faudra alors accepter toutes les autorisations et attendre qu'on t'en demande aussi une sur PC avant de la valider à son tour. Maintenant le logiciel va commencer à fouiller et farfouiller toutes les photos supprimées et même non supprimées de ton téléphone. Ça peut prendre quelques minutes en fonction du nombre total de fichiers dans ton téléphone donc on revient quand c'est fini. Et boum c'est fini. On a donc ici toutes les images récupérables de notre appareil. Et donc pour faciliter la recherche de l'image qu'on venait de supprimer je vais aller au niveau des filtres. Et sélectionner les images des 7 derniers jours je valide et c'est bon on voit déjà ici notre image de départ qu'on va s'empresser de récupérer on le clique donc dessus puis sur récupérer et ensuite on choisit l'emplacement du fichier une fois le fichier repris le dossier contenant l'image sera directement présenté pour qu'on puisse vérifier que notre photo est bien été récupérée voilà donc maintenant tu as la possibilité de récupérer tout toutes toutes tes photos que tu as toujours voulu reprendre certes c'est pas 100% gratuit mais au moins c'est facile rapide et très efficace tu as donc tous les liens en description et n'oublie surtout pas de me laisser un gros like en passant sur ce, système été fait et on se dit à la prochaine pour une nouvelle découverte digitale si t'es abonné à la chaîne bye